Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur des frelons Donc je pense que c'est des frelons asiatiques Mais j'ai vu des frelons européens aussi Donc, Je vais vous montrer l'endroit Voilà cette petite cabane en bois Qui est quand même pas mal quand même Qui est peut-être pas fini, mais pas mal Et vous voyez sur la porte ici il y a des frelons qui sortent ici en haut, dans l'angle là j'ai l'impression qu'il y a des frelons européens qui sortent donc donc on est peut-être sur deux nids de frelons donc je vais m'habiller et on va aller voir ça oh oh, oh oh, oh oh, des, des frelons. allez, c'est parti pour le combat allez, on va aller voir ça à mon avis il y a deux nids donc s'il si y a deux nids c'est quand même impressionnant de se mettre dans la même cabane on va aller voir ça voilà. on arrive au niveau de la porte donc apparemment la porte s'ouvre vers l'extérieur c'est pas pratique allez j'ai réussi à ouvrir la porte on va regarder ça je vais la buée, sans c'est bon, Je vois des frelons voler Ok Bon là les dédés Alors voici un énorme Là il y a un énorme nid de frelons asiatiques Mais quand je dis énorme, c'est énorme et, et un petit frelon européen Regardez moi ça Regardez-moi ça, petit nid de frelons européens. Mais regardez-moi ce nid de frelons asiatiques. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre des bottes, puisque le nid est quand même bas et il bon, ne faudrait pas se faire piquer les chevilles et je reviens traiter ça Bon voilà, j'ai mis les bottes Maintenant on va aller voir le monstre ça reste quand même mon monstre bon, on va commencer par le petit nid frein européen malheureusement mal placé Bon j'ai déjà bué, c'est chiant quoi. Allez, on va aller voir nos copains asiatiques Regardez-moi ce nid quand même Regardez-moi ce nid Il est pas petit Regardez-moi comment il a rattaché tout ça Vous allez comparer avec ma tête Regardez-moi ça Vous avez vu comment il est gros Donc là il va falloir une, une dose un peu plus forte, essayer de traiter à plusieurs endroits et après à la limite on regardera comment c'est fait à l'intérieur là il va voir l'attaque alors faut faire attention les chiens c'est tout petit regardez moi ça regardez où ça sort l'ouverture voilà, principale de notre avant là je pense j'y vois rien j'espère que vous y voyez les bébés regardez comment c'est magnifique le frelon européen Alors, on entend le bruit j'essaie de sortir par la vitre oui. allez ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir ah, je vous dis c'est épais je vous dis le nid est épais c'est la protection, la protection de l'hiver On voit bien que la poudre a touché partout Donc ça c'est quand même positif Regardez-moi ça Regardez-moi ça Bon à mon avis là je suis envahi Moi j'y vois plus rien J'ai de la J'y vois plus rien Et moi je suis protégé vous inquiétez pas Regardez-moi ça ce... C'est le nid le plus gros que j'ai fait cette année à hauteur d'homme. Après, à mon avis, je vais en faire des plus gros dans les arbres, mais cette année, c'est le plus gros à hauteur d'homme. Il y a du monde, il y a du monde. Hein. Bon ben. J'y vois plus, j'y vois plus Allez, je vous reprends tout à l'heure quand j'enlève la combi. Un truc de fou. Regardez ça. J'y vois rien. Ça va sortir des fenêtres, ça va sortir de la porte. Donc bien entendu, là, aujourd'hui, personne ne va dans la cabane. On a un tour, on laisse faire. D'ici une heure, ça va se calmer. Bon voilà les dédés. Mission accomplie pour. Dédé-Frelon. Bon, le combat était chaud. Il y avait du monde. La buée m'a mis en difficulté. Mais bon, on a réussi à traiter les deux nids. Mission accomplie. Bon, vous avez vu, ça reste dangereux. Le frelon asiatique se place partout, dans une cabane, à côté de frelons européens. Maintenant, ils sont en train de devenir potes, peut-être. Voilà. Peut-être un jour, il y aura des accouplements entre les deux. Suspense. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt, les DD.